Bonjour, je m'appelle Noémie Massot, je suis chargée de mission pour Cigogne. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de notre événement cigogne vol pour la BFC. Vous êtes peut-être déjà au courant, on avait prévu un événement à Dijon le 7 juillet 2020, mais compte tenu de la situation actuelle, on a jugé préférable de l'annuler. À la place... On vous a concocté un événement virtuel entièrement en ligne. Il débutera comme prévu au 7 juillet et durera tout l'été durant lequel on vous proposera du nouveau contenu régulièrement comme des vidéos, des documents, euh, des exercices, mais on organisera aussi des web ateliers. J'espère que ça vous plaira et je vous donne rendez-vous donc au 7 juillet sur notre site événement sigoïsavol.org. À bientôt